Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons regarder de plus près l'aspirateur robot Yidi Alors on va commencer par le contenu de la boîte On trouve des documents tels que le manuel Une station de charge Un câble d'alimentation Une brosse pivotante Une tête avec accessoires de serpillère Sans oublier la petite brosse de nettoyage Quand on regarde les lignes et la couleur blanche On trouve que cela donne un look moderne Je vois beaucoup de robots balayrants Avec des systèmes familiers La structure apparaît ici mais la partie supérieure a une conception différente qui embarque même une sorte de caméra. La première chose que je mentionnerai est le matériel, je parle de la qualité de l'aspirateur à la fois sa structure générale ainsi que les pièces mobiles. Sous le capot on trouve le bouton d'alimentation ainsi que le bouton Wi-Fi. Il dispose aussi d'un bac à poussière d'une capacité suffisante pour plusieurs utilisations avec un système de filtration et un mécanisme utilisé et assez robuste. Avec le profil de aspirateur vous vous sentez cartographié Au dessus on trouve une brosse rotative qui fournit une bonne prise de poussière La roue qui permet une facilité de la navigation et qui est capable d'agir de façon indépendante Entre vous aussi les roues latérales et un réservoir d'eau et une serpillière qui se fixe sur l'appareil Il dispose d'une technologie de détection pour laver et dépoussiérer en même temps tout ce qui peut s'accumuler sur le tapis ou sur le sol L'aspirateur peut augmenter la puissance d'aspirateur autre détail technique si vous le souhaitez Après avoir installé l'aspirateur vous pouvez télécharger depuis votre smartphone l'application Yedi Afin d'ajouter un équipement Après la connexion vous êtes accueilli avec le menu Comme vous pouvez le voir il reste simple Il suffit d'ajouter l'appareil avec en charge d'interface, vous pouvez choisir le modèle que vous avez obtenu ou sur le dessus du balai le code QR, vous installez l'adaptateur de charge en le branchant sur la prise murale, après avoir allumé votre aspirateur il suffit de continuer en suivant les étapes, bien sûr il est nécessaire d'être connecté en wifi, après cela c'est le moment de coupler l'application avec le code QR qui se trouve sur votre écran avec la caméra de l'aspirateur, maintenant l'aspirateur est presque prêt à l'emploi comme pour tous les modèles d'aspirateur la première chose à faire est la cartographie de l'environnement afin d'avoir toutes les chambres de la maison avec des va et vient vous avez bien sûr la possibilité de limiter les zones que vous ne voulez pas et de marquer les zones de nettoyage à partir de la carte avec les options de nettoyage pour les zones afin de faire le balai ou la serpillière, lorsque l'aspirateur est en mode nettoyage normal et que quelque chose se renverse sur le sol lors de l'utilisation uniquement avec option de nettoyage spécial vous pouvez balayer la zone directement de plus grâce à sa structure elle peut aller sous les obstacles cela vous permet d'accéder même dans des endroits difficiles d'accès et permet de garder propre les zones difficiles, vous pouvez aussi si besoin programmer trois passages si nécessaire que ce soit pour l'aspirateur pour la serpillière, aussi on a la possibilité de l'adapter à notre propre utilisation horaire de nettoyage hebdomadaire avec l'heure et les jours de nettoyage souhaités, donc on peut dire que vous n'êtes pas limité dans l'utilisation du robot aspirateur Yedi. Avec tous les choix et options posées, un dernier point est la batterie, avec une capacité de 2600 mAh l'aspirateur peut fonctionner presque deux heures mais aussi tout dépend de la taille de votre espace, mais pour la plupart des maisons cela prend une une charge complète pour tout nettoyer. Il reste un robot très simple d'utilisation on peut dire que c'est un bon aspirateur à la fois la qualité des matériaux et la propreté. Personnellement je suis très satisfait de sa prestation et finalement je pense avoir tout dit pour cet aspirateur. Faites moi savoir votre avis dans les commentaires et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une excellente journée, portez vous bien, ciao